Avec la communication numérique, il devient possible de personnaliser intégralement la communication avec vos prospects en fonction de leur profil ou de leur historique. Encore mieux, vous pouvez mesurer précisément l'impact de chaque message. Mieux encore, comme la communication digitale fonctionne dans les deux sens, vous pouvez directement collecter les questions, commandes ou remarques de vos prospects dans votre outil de gestion afin de systématiquement leur proposer la solution la plus adaptée à leurs besoins.